Bonne soirée, c'est Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo! Ouais, tu l'attendais pas! Donc, on voulait parler d'un nouveau. Une introduction, mais trop je, je suis pas. Je suis pas train... <rire> on est en train de se dire justement, juste avant, pff, on, va, on va y arriver, on va le faire! Ouais. Donc, euh, le sujet du jour, est-ce que tu l'as, Florian? Euh, si je me rappelle bien, c'est euh, entrepreneuriat et études. C'est ça, comment allier entrepreneuriat et études mmh. Un peu le statut entrepreneur-étudiant, étudiant-entrepreneur, et le côté euh, bah, se dire euh, comment on peut lancer des projets en parallèle de ses études Est-ce que c'est viable Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé À quoi ça peut servir Comment réussir un peu à équilibrer les deux Donc euh, ça, c'est pour vous faire un petit peu un tour d'horizon de ce dont une... on va parler. C'est une très bonne question parce que moi, personnellement, je n'ai pas réussi à faire ça. Oui. T'as essayé quand même un petit peu ou euh... Ouais j'ai essayé, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais euh, mmh. c'est vrai que je pense que toi t'es plus inspirant sur ce côté-là et euh, que ouais, moi j'ai vraiment eu du mal à, à lier les deux. Est-ce que tu avais lancé du coup un projet pendant tes études, que ce soit le lycée, et tu tu même si ça n'a pas marché, genre tu vois le côté euh, tester un, un projet en fibre entrepreneuriale Je crois pas qu'il y ait vraiment eu de, de projet vraiment comme ça, euh... Le seul projet que j'ai vraiment eu, c'est prep tu vois, avec les logos ouais. et euh, aider les étudiants et tout ça. Mm -hmm. Mais avant, je crois que j'ai des vieux souvenirs où je me suis dit euh, que j'allais sortir genre une application pour un téléphone. Mm -hmm. euh, avant, c'était sur les Samsung euh, Wave, ouais. c'était un ancien, euh, voilà, un truc qui s'appelait Bada, c'était un système d'exploitation un peu naze. Il y avait des fonctionnalités qu'il n'y avait pas, genre, si je me suis je vais les développer comme ça je vais pouvoir euh, le sortir monétiser la et la tout. Le fait est que j'ai eu l'idée une semaine et j'ai abandonné parce que j'avais pas les compétences pour le faire. quoi. Mm -hmm. Mais euh, à part ça, j'ai pas vraiment de truc vraiment concret, sérieux. Euh, que tu as essayé de monter ouais, ouais. Okay. À part le projet que j'ai actuellement, il n'y a rien d'autre. Euh... Ouais, et que tu as développé du coup après tes études. Non, j'ai commencé pendant quand même. Ah euh, ouais. up euh, En gros, c'est fin de prépa où j'ai commencé, à... commencé à penser au truc. Et donc ouais, c'est à partir de là où j'ai commencé, donc j'ai quand même un peu commencé pendant les études mais mm. finalement j'étais quand même très bloqué, c'est-à-dire que et puis ça, ça me crée beaucoup de frustration parce que je sentais que je n'arrivais pas à avancer sur mon projet mm -hmm. et je n'étais pas non plus à fond dans les cours parce que je pensais à mon projet. Ouais, l'entre-deux. Le, en fait, j'étais assez... un peu l'entre-deux et j'ai beaucoup beaucoup de mal moi à, finalement à allier plein de choses différentes. Mm. Donc ouais, c'était assez, assez compliqué finalement à, à lancer. D'accord, ok donc euh, ouais c'est vrai que euh, je vois ton point de vue personnellement j'ai commencé un petit peu les projets enfin c'est même pas des projets c'est au départ ce qui m'a fait commencer un peu tout ça c'est euh, les vidéos sur youtube mmh. donc euh, novembre 2018 les premières vidéos sur la mpsi euh, après euh, les vidéos euh, bah il y en a eu à peu près 100 ou 200 sur le sujet donc après les vidéos sur les études supérieures de manière générale après la prépa intégrée enfin voilà toujours euh, des vidéos un peu adressées aux étudiants mmh. Mais on va dire qu'au départ ça a été vraiment beaucoup des, des vidéos, enfin euh, du contenu euh, dédié aux étudiants et c'est après que je me suis dit que peut-être on pouvait faire encore grossir le truc, grossir le truc et c'est là que je me suis dit qu'on pouvait peut-être euh, allier des projets entrepreneuriaux. J'avais déjà eu un projet avant, c'est d'ailleurs le tout premier projet de la chaîne qui s'appelle Les Voix du Net et qui est euh, un The Voice via Internet quoi. Et ce projet là, si tu veux, c'était je me t dit euh, il y a beaucoup de gens qui veulent y participer mais peut-être ils ne sont pas les frais pour se déplacer sur place et tout. Donc je vais créer l'émission sur internet, comme ça les gens ils peuvent participer depuis chez eux. C'était le télétravail avant hein, que ça existe. Okay, ouais. <rire> et euh, Donc je t'ai dit, je fais ça et je fais le truc bien, genre j'ai une cinquantaine de candidats, euh, j'ai un lot qui vaut 1000-1500 euros pour la réalisation d'un clip pour le gagnant. Euh, dans les candidats, il y en a que j'ai retrouvé après The Voice. Donc euh, ça m'a fait rire de voir des gens qui participent à mon truc que je fais un petit peu de briques et de broc et me dire elle, je le connais lui, ou je la connais elle, et voir, ah ouais c'est vrai, elle a participé à l'émission il y a 6 mois. Donc euh, c'était un premier projet, on va dire, gestion de projet, qui m'avait pas mal plu. T'étais étais en quelle classe là euh, Terminal. Ok, Terminal. Ouais, c'était l'année du Bac. <rire> Mais bon. voilà <rire> ouais, le temps. Il y a tranquille. <rire> L'été, tu te dis, oh je mène un petit projet et tout, voilà. Ouais. stylé. Et donc après, voilà, ça a été un peu développé de, de projet en projet. Parce que je sais qu'il y en a qui suivent et qui parfois envoient des messages qui disent... Euh, Ouais, je suis en train d'essayer de développer un projet en, en parallèle de mes études, je suis en train d'essayer de, de, enfin, le côté bah, développer et tenter quelque chose et ça il faut tenter. Peut-être on pourrait commencer par euh, quels sont les, les bénéfices peut-être que toi tu verrais euh, qu'il peut y avoir de, de gérer un projet entrepreneurial en parallèle de ses études. Je sais pas s'il y a vraiment d'avantages, parce que moi j'en ai pas forcément tiré, ouais. en tout cas de lancer un projet. Mm -hmm. Euh, moi, suis un peu un profil voilà, où je n'ai pas finalement, je ne sais pas pourquoi, dans ma personnalité, ça a fait que j'arrivais pas à aller les deux, ouais. mais voilà il y a des gens comme toi qui arrivent à le faire. Et en tout cas, les bénéfices de lancer un projet entrepreneurial, bah, il est quasiment infini parce que euh, tu peux gagner beaucoup et tu n'as rien à perdre. Quoi. Oui. Donc, il n'y a même pas de, de questions à se poser limite. Euh, si tu as une idée, si tu as des opportunités, tout ça, il faut… Ça, ça, ça vaut le coup, ça vaut vraiment ouais. le coup de se lancer, quoi. Euh, donc, euh, ouais, je crois que c'est vraiment le, le premier bénéfice. Il euh, y a tout à gagner et rien à perdre, finalement. À, pas, à part, finalement, peut-être du temps. Oui, c'est ça, la seule chose par laquelle tu peux le payer, c'est du temps. Mais il faut éviter d'investir de l'argent dans un premier projet, parce qu'il y en a qui pourraient peut-être se dire de l'achat-revente ou des trucs, ou faire des stocks, mais euh, c'est vrai je crois qu que Après, ça dépend, si tu ne te mets pas en danger financièrement, ça passe. Ouais, temps, tu hein. peux tenter. Mais vraiment, ce qui est important dans un projet entrepreneurial, personnellement, ça s'est passé par le biais de YouTube et des vidéos, c'est que du coup, ce que ça m'a permis, c'est apporter un côté aisance à l'oral, mmh. euh, gestion de projet, ouais. improvisation et euh, bah un peu, il y a de la confiance en soi aussi parce que quand mmh. tu te dis que tu arrives à mener le projet et à le faire évoluer, à ne pas lâcher le truc, tu te dis « ouais, ça fait des années que je suis dessus, ça continue, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit et je ne lâche pas ». En fait, même de manière générale, euh, si on généralise ce que tu dis, mmh. euh, c'est clair que tu peux ne pas avoir des bénéfices financiers ou même de notoriété, c'est-à-dire peut-être que ton projet ne va pas marcher du tout, mmh. mais en tout cas, ce n'est pas vraiment 100% de la perte de temps parce que derrière, tu auras acquis des compétences quand même. Oui. Donc toi, les Exactement. compétences en gestion, enfin, gestion de, à l'oral, euh, aisance à l'oral, c'est voilà. ça, gestion de projet, tout ça et ça, ce sont des compétences que tu as vraiment développées à... avec le projet Exactement. Donc, euh, même ce n'est pas une perte de temps, je dirais. Oui. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, tu auras toujours un bénéfice. Tu as, de... as une expérience, et des grâces. C'est le temps que tu as passé dessus. Absolument, ouais. Et ça, c'est valorisé après au niveau des entreprises. Après, il faut voir. Oui, sur as... ton CV, bien sûr, tu sais ce genre de choses et c'est vachement valorisé. Ouais. Parce qu'en fait, si vous faites un long projet et que vous arrivez à le tenir sur la durée, je ne parle pas d'une expérience que vous lâchez au bout d'une semaine, mais mmh. même sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, genre 2-3 mois, le fait d'avoir mené un projet à bout, de, au bout, de voir ce que ça donne, d'avoir des premiers résultats, enfin, c'est toujours, ça monte un peu votre côté. Euh, tenace, le côté, euh, vous êtes, quand, vous êtes, quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond, vous n'êtes pas là à commencer quelque chose à hein. voilà, prendre des initiatives, le fait de dire tu as une idée et par toi-même, tu vas faire la chose, tu ne vas pas attendre que quelqu'un te dise quoi faire, ça. par toi-même, tu as eu cette idée tu t'es mis en mouvement pour la réaliser. Mmh. Ça, ouais, c'est ça peut être vraiment valorisé dans une entreprise ouais. Pour avoir fait justement des entretiens avec des entreprises, tu as deux types un peu de profils. Dans les entreprises que j'ai rencontrées, dans 80% des cas, c'était valorisé. C'est-à-dire que l'entreprise, se disait, ah, il se bouge peut-être plus que la moyenne, et ils réalise plus de choses que la moyenne, genre le côté un peu moteur euh, de faire des choses. Mmh, mmh. Par contre, dans 20% des cas, c'est euh, qu'une entreprise. Quand je commence à lui énumérer les projets, tu vois, les entreprises, parfois, ils ont peur que, du coup, mmh. tu n'aies pas assez de temps pour elles ou quand tu sois avec elles en train de travailler, tu penses à tes projets. Tu vois, il y a ce revers de la médaille entre ah, guillemets, ouais. Ça, ouais. le côté, euh, ouais, c'est bien, il est motivé, il est impliqué et tout, mais est-ce qu'il n'est pas trop impliqué, tu vois et oh, ça, même quelque chose même qu que fait, finalement, euh, l'entreprise peut se dire, en fait, ce gars-là, s'il trouve un projet qui marche, mmh. ben, il va se barrer, quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Donc, euh, il y a ça, quoi. Il peut peut-être pas assez investi, et comme tu as dit, et le fait que… Euh, ça peut être former quelqu'un, entre guillemets, qui finira par partir tu vois. C'est ça. C'est vrai que voilà. Moi, je préfère dire pour l'entrepreneuriat, pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être se disent, j'hésite à me lancer ou ils ont commencé, ils n'ont pas trop de résultats. Voyez vraiment l'entrepreneuriat comme un moyen de toucher à plein de choses en parallèle de vos études qui sont parfois très théoriques. C'est-à-dire l'entrepreneuriat c'est de la pratique, que ce soit en faisant des articles, que ce soit en faisant des vidéos, que ce soit en produisant du contenu, en gérant une boutique, enfin, peu importe le support ou le projet entrepreneurial que vous voulez mener, vous allez développer des compétences et vous allez un peu toucher à tout. Et vous allez savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez envie de faire ou pas envie de faire. Mmh. Et moi je sais que du coup après les deux ans de prépa intégrés, euh, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, c'était la partie vente, négociation euh, des partenariats. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine, je vais changer de filière et je vais faire plutôt de l'alternance en entreprise pour faire cette partie-là. Mais mm -hmm. ça, je l'ai découvert grâce aux projets entrepreneuriaux mm -hmm. qui m'ont permis de viser large et de me dire « Ok, si jamais je veux faire quelque chose à plein temps, ça, ça, ça me plaît bien. » Tu as des trucs, tu l'as vraiment vécu et tu sais que c'est ça que… Ouais, ça, ça me... c'est une branche ça que j'ai envie de perfectionner ouais. et de m'améliorer. D'ailleurs, ce qu'on vient de dire, ça me fait un peu penser qu'il euh, peut y avoir un peu un travers à l'entrepreneuriat. Mmh. Justement, on dit que l'entrepreneuriat, c'est de la pratique, ouais. mais il y en a, ils peuvent justement se euh, plonger dans la théorie, tu vois. Ah, justement oui. tu vois, de se dire, ah, ah, il faut que je me forme en marketing, il faut que je me forme en entrepreneuriat, mmh. ou même après, ça va être dans les, euh, les parcours entrepreneuriaux dans les grandes écoles. Mmh. Souvent, ça va être extrêmement théorique finalement. Oui. On va t'apprendre à, faire... à... à faire un business plan, on va t'apprendre à faire un business plan, on va t'apprendre à... Je sais pas quoi, mais ça va être que du savoir théorique. Et finalement, tu restes assis devant un gars qui va t'expliquer de... Comment ça se passe Comment mais ça se passe ne le, le feras jamais. Alors, la théorie, c'est bien, mais... Euh... C'est c'est mieux. <rire> ouais, en vrai, normalement, tu n'as même pas besoin de théorie. Mm. Et les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui agissent, et, euh... parce que sinon, tu peux rester... Euh... Des donc, années à apprendre la théorie. Des années à apprendre des théories, des machins et finalement tu sais jamais rien. Et sachant qu'avec la théorie, le danger, c'est que plus tu vas te documenter, plus tu vas te rendre compte de tout ce que tu as à savoir, ouais. et plus ça va te faire peur, donc ça va ouais, te freiner. Absolument. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu y aller, euh, pas au petit bonheur la chance, mais un peu en mode inconscient. C'est-à-dire tu ouais. vois, tu as un objectif, tu ne vas pas du tout te former sur comment y arriver, tu vas tenter des trucs, et puis comme tu es dans une phase un peu d'expérimentation, tu vas tenter beaucoup de choses et des choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Mais c'est important de ne pas, je pense, après, quand tu as un peu touché à tout, c'est important de se former pour vraiment savoir où tu vas et tout, mais pas griller les étapes dans le sens, j'ai jamais rien fait et je vais avoir une formation ultra-qualitative ou savoir directement où je dois aller pour lancer mon projet. Je pense qu'il faut toujours avoir cette phase où, on perd du temps, mais un peu d'expérimentation, on tente des choses, où on se rend compte de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, pour après... Acquérir des bases solides, tu vois Je sais pas si tu partages mon avis là-dessus. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Euh... Ouais, non, je suis, je suis globalement d'accord. Euh, après, des petits détails où euh, je pourrais plus nailler, mais euh, non, globalement, globalement c'est ça. Et c'est clair qu'il euh, ouais, faut pas s'enfermer se, se, dans la théorie. Ouais, faut pas s'enfermer dans la théorie, c'est une erreur, je pense. Il y en a beaucoup qui le font. Et euh, moi, je suis un profil qui est euh, assez, euh, finalement, sensible à ça, je ouais. pourrais facilement tomber dedans parce que j'ai une tendance perfectionniste, tu vois. Ouais. Et, dans, et, et Envie de contrôler et être sûr que ça va marcher et être sûr de tout ça. Et donc, euh, j'aurais une tendance à accumuler beaucoup de théories. Pour sortir peu de pratiques, mais qui est parfaite selon ouais, pour toi. pour être avec... sûr et que je sais que je contrôle ce truc et euh, que je ne vais pas me louper et que voilà. Ouais, vraiment, c'est pile ce que tu veux, ce que tu avais pensé, vrai, ce ouais. que tu as conçu pendant ouais. des mois et ouais. là, tu le sors. Et il faut beaucoup d'efforts pour… Euh, en tout cas, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me dire, bon bah, voilà, je ne maîtrise pas tout. Mmh. Tant pis, je lance le truc quoi. Ouais. Par contre, derrière ça crée, on va dire, euh, moi j'ai quand même beaucoup de frustration parce que euh, tu sais que tu sors des trucs imparfaits, mmh. tu fais ça, il euh, faut passer à l'action, il faut faire et forcément tu n'as pas toutes les compétences à ce moment-là. C'est ouais. vrai que c'est frustrant parce que moi je, je visualise toujours le truc, waouh wow, le projet va être trop bien, il va ressembler à ça, ça, ça et quand tu te confrontes à la pratique, il y a des choses que tu n'avais pas prévues dans la théorie. Il y a des trucs qui n'avais pas, pas prévu et puis ça ne ressemble pas finalement à ton truc idéal. À ton idéal ouais. Et donc, euh, bah, c'est frustrant, il faut se confronter à cette frustration et c'est quand même un travail euh, assez conséquent et qui veut prendre du temps et il ne faut pas lâcher prise. Ouais, en fait, non, c'est plus, euh, c'est pas question de lâcher prise, c'est question de, il euh, faut, faut s'y mettre quoi, mm. faut s mettre, il faut sortir des trucs. Parce mm. que moi, il y a plein de choses, tu vois, par exemple des formations que j'avais faites au début en français philo, où euh, je fais le truc et je suis déçu du résultat. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'ai juste envie d'arrêter, tu vois, et mmh. de prolonger le truc et de remettre ça l'année prochaine pour que, euh, pour que le produit soit mieux quoi. Parce que ouais. limite j'avais honte de sortir le produit de... alors qu'il est correct euh, ouais, aux yeux normaux même bien. Ça. Et toi tu as Les des gens des standards haut. trop haut tu te ouais. dis… Euh... C'est ça ouais. Et donc le fait c'est… Euh, c'est pas question d'acheter la c'est vraiment de… Il euh, faut sortir le truc et il faut le lancer et même s'il n'est pas parfait, il faut le lancer quoi. Il faut agir, il faut le lancer. Oui, se mettre une deadline quitte à avoir un point projet oui. à une semaine, deux semaines, un mois. Oui. Mais c'est bah un peu comme les… Euh, on peut faire un parallèle aux études justement, un peu comme les DM ou les DS. C'est-à-dire oui. que tu vois, parfois on ne se sent jamais pris, on se dit oui. « oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver ». Et finalement, on, on finit tous par faire les DS, à les réussir ou les rater. C'est possible de les rater. Mais je veux dire, la deadline du DS, ce n'est pas parce que tu ne te sens pas prêt que le prof va dire « bon toi, tu ne te sens pas prêt, on va repousser d'une semaine ». C'est-à-dire la deadline est là, point final. Donc, si vous avez des projets à côté de vos études, essayez peut-être de vous mettre des petits échelons comme ça de temps en temps, vous dire au bout d'un mois j'aimerais faire ça, deux mois j'aimerais faire ça, trois mois j'aimerais faire ça et, lancer, ça et vous y tenir. Et lancer le truc même s'il n'est pas parfait. Voilà. Et je pense, ouais, en fait le parallèle avec les DM, c'est souvent, moi aussi c'était le truc avec les DM, c'est que tu as envie de répondre à toutes les questions. Mmh. Nickel Chrome. Mais finalement, ce n'est pas efficace quoi. Ouais. Ce n'est pas efficace. Et il vaut mieux faire un DM finalement où euh, tu réponds au maximum à ce que tu peux et. Euh, même s'il n'est pas terminé, tu vois, ton DM, ça peut, ça peut... Ça peut passer, ça, ça peut, peut être passer, plus ouais. correct. Ouais, ouais c'est ça. Et il y avait un prof de SI en prépaire de SCI, pas même PSI qui me disait ça justement, C'est le côté, quand il y a beaucoup de questions en sciences d'ingénieur, vaut mieux en faire pas beaucoup, mais être sûr de son coup et faire des choses très bien, plutôt que vouloir répondre à toutes les questions en mode oh, on fait à l'arrache et tout, ouais. vrai, dans l'idée d'un DS, donc là c'est pour ça. Euh, faites et vous dites pas oh, « je vais essayer de faire un peu tout », enfin le côté euh, commencer, poser les pierres les unes après les autres et, et voyez Puis, Finalement, ça. au départ, choisir les questions qui, euh, où tu as le plus d'affinité, quoi oui. tu as le plus de facilité, et ben, le reste peut-être qu'il n'est pas parfait, mais au moins euh, ben, tu as, ça. as, Pareil fait, pour as les fait les trucs les plus faciles pour toi en premier pas. Pareil pour les projets, si jamais vous avez un projet et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'axes d'attaque ou de choses que vous pourriez faire, commencez par ce que vous aimez et peut-être que ce, qui est le plus facile pour voilà, ce que vous aimez, qui va être le plus facile. Comme ça, peut-être quand vous aurez déjà fait ces parties-là, vous vous direz, bon, ça j'aime un peu moins, j'ai un petit peu plus de difficultés, mais comme j'ai déjà fait des choses, je ne peux pas m'arrêter là. Alors que si on commence par quelque chose de difficile et complexe dès le début, on voit toutes les choses environnantes qu'il y a autour et on se dit, bon, bah, là c'est fini, j'arrête, mmh. je mets la clé sous la porte et voilà. Après, il peut y avoir aussi le, le, le, le conseil inverse, c'est-à-dire que euh, ce que tu peux aimer faire, mmh. par exemple, développer un produit, tu vois, tu veux, développer une solution technique. Ouais. Euh, si tu te mets à fond là-dedans, il y a de fortes chances que ton projet ne, ne prenne pas, parce que derrière un projet, finalement, c'est amener une solution à des gens mmh. euh, et euh, il faut quand même être bon là-dedans il faut réussir à communiquer, il faut se créer de la visibilité, il faut euh... tu as tout un processus à respecter c'est ça, donc euh, c'est vrai que ça peut être pas mal de démarrer sur ce qui est le plus facile pour, pour soi, tu vois, de commencer avec tes des affinités, ouais. mais des fois, quand même d'aller chercher dans les trucs où tu pas à l'aise et qui sont quand même nécessaires dans un projet, ça peut être euh, hmm. un nécessaire tout simplement. Quoi. Donc, il euh, peut y avoir les deux points de vue. Ouais, ça dépend vraiment. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de conseils généraux là-dessus. Euh... Et après, au niveau peut-être euh, gestion de temps, parce que je pense qu'il y en a qui nous regardent, peut-être qui. Alors, ça, c'est peut-être pour ceux qui ont un petit peu lancé ou ceux qui vont se lancer, peut-être vous allez connaître ça assez vite. Le côté, une fois que tu as lancé le projet, tu vois, un peu partitionner le temps. Alors, ça peut être entre les études et les projets, mais ça peut être, par exemple, comme tu ne l'as pas fait en même temps que les études, euh, les, pro les projets perso et la vie perso, tu vois. Réussir à dissocier les deux et tu vois, faire des plages de temps, que ce soit les études, la famille, euh, les projets. Euh... J'ai extrêmement, énormément de mal avec ça. Ouais, j'ai énormément de mal parce que, bah, avec les études, études-projets, je n'ai pas réussi à le faire concrètement. Ouais. Euh... Et même là, en fait, euh, une fois que euh, j'avais fini les études, et ben, euh, je me suis mis à fond dans le projet. Mm -hmm. Et la vie perso, finalement, au début, je n'en avais pas parce que moi, je me suis lancé à fond, à fond. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, c'était que ça. Que ça à 100%. Et même le dimanche, je bossais, tu vois. Ouais, euh, 7, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, à fond, quoi. Et euh, ouais, j'ai un peu cette personnalité où euh, c'est tout ou rien, quoi. Ouais, euh, du binaire. Du <rire> binaire total, quoi. Et donc, euh, très, très difficile pour moi. Je fais des progrès, hein, année après année, mm -hmm. où, euh, je Me fixe des horaires, je, je t'impose dis... des temps de repos, ou ouais, des jours ouais, ouais. c'est ça, ouais. Où, euh, le dimanche, je bosse pas, tu vois, je n'ouvre pas l'ordi, c'est euh, full repos, full repos. Même je vais essayer de me fixer des horaires euh, à partir de 17h, j'arrête de bosser parce que sinon, euh, ouais, sinon on pourrait je, ouais. je, je, je m'arrête pas. Et donc, euh, ouais, c'est vachement bien de partitionner le temps. Personnellement, c'est quelque chose d'énormément de, de mal à faire, oui, je comprends parce que c'est vrai que euh, partitionner le temps en fait, comme c'est. Euh, il faut avoir ce côté un peu fibre entrepreneuriale, je pense, ce n'est pas toutes les personnes qui lanceront un projet qui auront ce truc-là, mais c'est un petit peu, je trouve, l'émerveillement au départ comme quand tu es enfant. Tu sais, quand tu es enfant, tu as envie de découvrir le monde un peu dans l'idée où tu ah, es émerveillé par tout ce qu'il y a autour et je trouve que quand tu découvres la sphère entrepreneuriale, projet, euh, business en ligne, enfin tout ce qu'il peut y avoir avec le numérique et tout ce que tu peux développer, il y en a bon, ils vont se dire « Ok, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça » et il y en a, ils vont se dire wow, « Waouh !» Enfin, tu vois, tu as envie de tout tester, tout essayer de ouais. tout voir et tu te dis euh, « c'est un nouveau monde un peu que tu découvres avec Internet et les nouvelles possibilités que ça ouvre. Oui, et puis il y a l'ambition aussi. C'est-à-dire oui, que tu as comme but, tu, tu dis, tu as, as envie de réussir, tu vois, tu as envie d'avoir du résultat, donc euh, tu, te donnes, tu te donnes à fond. Tu... C'est ça. Ouais. C'est vrai que personnellement, au niveau des études, j'ai toujours segmenté les deux, c'est-à-dire bah, quand je fais des études, je fais des études, et quand je fais des projets, je fais des projets. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je passais, du coup, dans mes dernières années, enfin, en prépa intégrée. Je sais pas si c'est le fait d'avoir la MPC qui a facilité, mais moins de temps dans le travail scolaire et je mettais pas mal de temps dans mes projets perso. C'est-à-dire que ça, ça pourrait carrément être un autre sujet de vidéo à, à temps plein ou pour une, un prochain épisode, mais le côté, il euh, y en a, ils veulent être à fond dans l'école, tu vois, avoir 17 de moyenne, être les premiers. Ça, je l'ai fait collège, seconde. Et après, je me suis dit, bah, je préfère descendre dans le classement, être dans la première moitié ou premier tiers, mais bosser beaucoup moins l'école pour à côté développer des projets qui me serviront soit si je suis en salarié dans une entreprise ou soit pour des projets entrepreneuriaux à temps plein. Mais tu vois le côté euh, diversifier et avoir plus de cordes à son arc, pas avoir que l'école ou me dire j'ai toute ma vie été, enfin jusqu'à 25 ans ou 23 ans, j'ai été que dans la théorie, la théorie, la théorie. J'étais euh, dans les premiers de promo ou soit j'étais bien classé parce que je faisais que travailler et après quand tu arrives dans le monde du travail, bah, tu n'as qu'une porte de sortie. Quoi. Alors que je trouve que quand tu fais des projets entrepreneuriaux T'as plusieurs portes de sortie déjà à travers l'expérience que tu peux acquérir. Tu peux rentrer dans diverses entreprises qui regardent peut-être pas forcément le diplôme, mais où l'expérience ça compte aussi et enfin euh, tu vois tout ce côté euh, bah, ouverture d'esprit et ouverture des portes un peu dans l'idée. Ouais. ouais, ça c'est pourquoi finalement tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat quoi. Ouais, bah, c'est parce que ça m'a plu et pourquoi aussi je le continue. C'est-à-dire que bien sûr j'ai des objectifs que ouais. j'aimerais atteindre. Et t'as vu que ça te plaisait Ouais, voilà. C'est quelque chose qui me plaît. Ouais. et euh, c'est pour ça qu'avec les études de l'année prochaine, ça va permettre de faire comme euh, ce que je disais la dernière fois, un cercle vertueux dans le sens, les projets aident l'entreprise et l'entreprise aide les projets, ouais. enfin, les, les missions que j'aurais Et juste pour revenir à la segmentation du temps, mmh. euh, comment tu fais toi pour euh, tu vois, segmenter, euh, justement, segmenter ton temps Parce que même d'un point de vue mental, mmh. comment est-ce que, est que tu fais pour switch parce que moi, ce que j'avais vraiment de, du mal, c'est quand mmh. je suis arrivé en école d'ingé, mmh. euh, j'avais mon projet, tu vois, je savais que je voulais faire ce projet. J'étais sûr, sûr et certain. Et le truc, c'est que quand j'étais en cours, déjà les cours commençaient à moins m'intéresser et je doutais vraiment de ce que je du, mmh. du métier d'ingénieur, tu vois. Et genre, je voulais même plus faire ça, quoi. les, les, les sujets qu'on abordait, euh, avec un ça m'intéressait mais plus du tout. Et euh, j'avais ce projet-là qui, qui, qui m'attirait vraiment. Et mmh. quand j'étais en cours, j'arrivais pas à être dans les cours. Parce oui. que je pensais toujours à mon projet, j'étais là, mais limite je me disais, mais qu qu'est-ce qu que je fous là quoi oui. donc alors, euh, ouais, enfin, pour revenir à la question, comment est-ce que tu fais pour vraiment euh, segmenter euh... Alors, je ne te cache pas que sur la fin, ça a été plus difficile parce que, en gros, dans le sens où, comme l'année prochaine, ça va être quelque chose qui me plaît à temps plein, ce sera beaucoup plus facile de segmenter parce que je pas l'impression de segmenter, je ferai quelque chose qui me plaît et que limite je rentre dans le domaine des choses que je fais déjà dans mes projets entrepreneuriaux. Mmh. Sauf que là, je le ferai en entreprise et du coup, je le pratiquerai énormément. Mais là, pour le côté théorique, je me disais en fait que si j'arrivais, bon bien sûr, il y a des déconnexions, mais si j'arrive à être le plus focus possible en cours à écouter, j'aurais moins de temps à travailler le soir et j'aurais plus de temps pour mes projets. Tu vois, c'était pour le côté, j'essayais de me dire, euh, je pourrais y penser dans la journée et tout, mais je ne peux pas faire du concret, je ne peux pas sortir un ordi euh, oui. ou tourner une vidéo et tout. Genre, ça, ça reste que de la, des machinations, de la réflexion et des idées. Et je me dis, bah, quand tu fais du temps à faire ça, forcément t'écoutes pas le cours ou tu es moins attentif et, oui, ouais. et du coup je me disais moins efficace voilà et je me dis si je suis efficace en cours je pourrais euh, travailler beaucoup moins le soir mes cours et enchaîner directement avec le projet ouais. et ce que je faisais en général c'est que bah, j'écoutais le maximum possible j'étais attentif le maximum en cours et dès que je rentrais la première chose que je faisais c'était un peu les projets et quand il restait du temps je faisais les devoirs <rire> c'était ouais. un peu une inversion parce que du coup je me disais j'étais tellement focus la journée sur les cours que j'ai envie de faire autre chose ouais. et après bon, bien sûr quand il y a des SD partiels tu fais moins de projets mais ça m'arrivait arrivé qu'il y avait des jours où quand je rentrais je faisais que du projet je faisais pas forcément des cours parce que mon objectif en fait c'était plus celui de de performer l'école au point de finir top top 1 de promo ou des trucs comme ça l'objectif c'était passer parce qu'en fait mais en un sens il y a quand même performé parce que là ce que tu viens de me dire un hein, des une des clés finalement pour associer les deux, c'est l'efficacité. Oui. Donc c'est quand même, tu passes moins de temps, mais tu dois performer encore plus sur le temps que tu as à l'école oui. pour bah, maintenir tes notes et pour pouvoir passer Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a un temps personnel sur l'école qui disait par deux ou par trois, donc ça te fait descendre un peu, mais pour toujours valider, il faut continuer. Ouais. C'est vrai. Mais sinon après, donc on a abordé là un peu les projets entrepreneuriaux au début, mmh. allier le temps, mmh. euh, tout, dégager du temps il y a un point qui peut intéresser les gens, peut-être pour faire la transition de fin ou conclure, c'est peut-être s'il y en a qui sont dans le cas de se dire, quand c'est que, enfin, la séparation entre les deux, quand c'est que j'arrête l'école pour les projets entrepreneuriaux <rire> Tu vois, le côté, ouais. parce qu'il y a plusieurs écoles, il y en a, ils disent, tu montes un, un truc à côté des études et tu attends ouais. que ça marche, là, il ils disent, il faut brûler tes navires, même si tu n'as pas commencé ou tu as ouais. un peu commencé, ouais. et euh, le fait d'être sans rien, ça va te forcer à travailler. Et, ouais. Toi tu aurais quoi à dire parce que justement c'est un peu ce que tu as fait dans le parcours. Ah bah moi c'est clair que dans mon parcours, en fait en école d'ingé, je me sentais vraiment pas bien. Donc mm -hmm. j'ai passé ma première année, finalement pendant cette première année en école d'ingénieur, euh, j'ai pas eu le temps de développer mon projet, pas, mm -hmm. très très peu, mais vraiment euh, en plus bon alors, aux arts et métiers, il y a un peu euh, l'école d'ingénieur, il y a un peu des traditions et tout ça, où ça prend beaucoup de temps finalement en plus en dehors des cours mm -hmm. et j'avais pas du tout le temps de développer le projet, ça m'a beaucoup frustré. Donc j'ai passé ma première année et euh, après bon il y a eu un peu j'ai fait une année de césure avec un parcours entrepreneurial où j'ai commencé un peu plus à, démo, à démarrer mon à démarrer mon projet ouais. et finalement euh, j'étais tellement frustré finalement que là je, suis, je après je suis allé en deuxième année de parcours à un métier mmh. et là ça pouvait enfin ça saturait ça j'ai saturé complètement quoi. Ah ouais. parce qu'en fait j'étais euh, j'arrivais en cours mmh. j'avais des trucs qui me plaisaient vraiment pas et euh, où j'avais plus d'intérêt et derrière j'avais tout le temps ce truc en tête tu vois de me oh ouais. à mon projet Ou obsessionnel Ob obsessionnel complètement obsessionnel binaire tu vois ouais. <rire> <rire> obsessionnel a mmh. mon projet et là je suis là mon, je suis je suis posé j'ai mon cul posé en amphi, j'écoute des trucs qui m'intéressent plus et j'ai l'impression que ma vie passait tu vois elle passait à côté quoi je, je loupais ma vie finalement mmh. et euh, donc à partir de ce moment là j'étais tellement mal que je me suis dis bon ben bah, j'arrête les cours parce que je me... en fait émotionnellement je... ça va plus quoi mmh. euh, je me sens plus bien quoi je, vais... <rire> si je pense que si j'avais continué je sais pas j'aurais fait j'aurais fait une dépression ou je sais pas ce que j'aurais fait mais euh... ouais je ne serais pas senti à ta place ah on ouais, serait vraiment senti mal et puis de, de, de, de tenir comme ça euh... voilà quoi mais euh... donc as ouais. fait cette séparation mais est-ce que du coup tu gagnais déjà ta vie avec ces projets ou pas pas du tout ah pas du tout c'est à dire que j'avais aucun revenu avec mes projets et euh, je dis bon bah tant pis je laisse tomber je laisse tomber euh, l'école mmh. bon, après je laisse tomber euh, j'avais quand même la possibilité j'avais un an derrière c'était comme un peu une césure comme une césure ok ouais. c'est à dire que je pouvais passer un an et ensuite si ça marchait pas je me suis dit bon bah au pire je euh, je redouble l'année et puis je euh, j'y retournerai euh, à l'école quoi mmh. mais euh, bon ça a un peu commencé à marcher d'un point de vue financier pas énorme hein. Euh, c'était pas non plus un, un salaire d'ingénieur mais de quoi vivre quoi. Ouais. Et donc euh, bah, je me suis dit bon bah c'est bon quoi, euh, j'ai mon truc qui ouais. commence à, à rapporter, euh, je commence à en vivre, mm -hmm. bah, voilà quoi, sans, sans regret quoi. Okay. Et après bon, je pense qu'il faut mettre beaucoup de nuances finalement à, à mon parcours parce que tu vois le fait de quitter ses études. Mm -hmm. Enfin, c'est pas rien quoi, c'est quand mmh. même une décision qui est très importante. Mmh. Moi, ça m'a quand même euh, trotté dans la tête pendant un an et demi et j'ai pris un an et demi avant de prendre la décision. Et il y avait des, un ensemble de facteurs qui étaient quand même euh, favorables pour moi, c'est que dans un premier temps, j'avais des parents qui me soutenaient. Mmh. Euh, je connais pas beaucoup de parents. Qui soutiennent des projets entrepreneurs. Waouh, et qui étaient beaucoup de parents qui disent euh, bon ben. Euh, T'es en école d'ingénieur, bon bah vas-y mon fils, t'as tes projets. Continue tes projets, continue et, tes projets et, et, et dis non à un CDI, ça vers ouais, fixe, etc. Ça, ouais. et dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprendraient pas et qui disent hey, mais... « Attends, qu'est-ce que tu veux là Tu vas avoir un diplôme d'ingénieur, tu veux renoncer au diplôme d'ingénieur pour mm -hmm. aller faire tes projets sur Internet ?» Là, non, mais les pieds ouais, sur ouais, Terre de ouais. Donc, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont vraiment soutenu dans cette et démarche et qui croyaient euh, ouais, en mes projets, qui croyaient en moi, donc euh, ça c'est, je pense que si mes parents n'étaient pas de mon côté, je pense que je n'aurais pas fait ce choix. Mmh, tu n'aurais pas osé franchir le pas. Ouais. Et... Ouais, ouais, donc je pense que la vie des parents est, est importante quand même, et aussi il y a un autre truc, c'est que moi j'étais vraiment, vraiment sûr de mon projet, finalement, euh, je pense que ce serait une erreur tu vois, de quitter l'école parce que tu en as marre de l'école, c'est ouais, pas une bonne motivation. motivation. Moi, j'avais envie d'arrêter l'école parce que euh, j'avais vraiment ce truc qui m'attirait. Je savais exactement déjà à ce moment-là où je voulais aller mm. et donc ça, ça réduit déjà un peu, euh, un peu le risque, mm. mais euh, ouais, de quitter l'école alors que tu as juste une vague idée de ce que tu veux faire et euh, tu dis « ouais, j'aimerais bien faire de l'entrepreneuriat et l'école, ça me saoule », ça, c'est trop vague, tu vois, et euh, donc euh, voilà, après, moi, je pense voilà, j'ai un profil très, très atypique. Euh, je ne pense pas que ce soit vraiment l'exemple à suivre. De manière générale, je pense... Plutôt méthode de développer un projet en parallèle des études ou brûler, ou brûler que... ses navires Je pense que le, le, le mieux... Moi j'ai brûlé mes navires, tu vois. Ouais. Euh, j ai, j ai, je me suis dit, j'ai pas besoin de diplôme d'ingénieur, de toute façon, j'ai plus envie de faire ça. Ça ne mm. servira à rien. Euh, donc moi j'ai brûlé mes navires, euh, mais je pense pas que ce soit la meilleure option pour la majorité des gens. Mm. Je pense que ta démarche est beaucoup plus saine et beaucoup plus... Euh... Raisonnée. Ouais, raisonnée, c'est ça donc euh, voilà moi ça ça marchait pour moi tant mieux tu vois ouais. et, euh, On et aussi pu... j'ai suivi finalement ce qui me ce qui me prenait au trip ouais. donc j'ai suivi euh, cette impulsion mais euh, je pense que ouais c'est faut faut mettre beaucoup beaucoup de nuances et prendre beaucoup beaucoup de recul vis-à-vis -vis de des parcours de ouais. chacun et pas ouais. forcément se dire le parcours de telle personne qu'on peut écouter ou telle ouais. personne. Wow, oui, c'est vachement inspirant, je vais faire pareil à ouais, je vais je vais... l'école. <rire> ouais, Papa, euh... maman, j'arrête <rire> ma terminale, j'ai trouvé ma vocation. Ah, c'est grâce à un Florian, là, soir, même, euh... <rire> Il a dit euh, ça a ouais. marché pour lui, donc ça va ouais. marcher pour moi. Alors, je ne vous donnerai jamais le conseil d'arrêter euh, les études. Non. C'est quelque chose qui est très très réfléchi et il voilà, faut, faut aussi que tout l'environnement derrière, les parents et tout ça, ouais. ça, ça non, se non, ouais. Moi, je pense vaut mieux comme ça, comme tu disais. Bah, développer quelque chose à côté et de mmh. façon c'est que du bonus c'est à dire que comme on l'a dit au tout début c'est ça apporte que des compétences qu'on va développer en plus de ses connaissances scolaires mmh. donc forcément quand vous arriverez en entreprise ou que vous aurez des entretiens de motivation si en plus du diplôme que euh, la majorité des gens ont ouais. euh, vous arrivez avec euh, ça ça ça ça ça comme expérience la personne elle va se dire euh, c'est quelqu'un qui débrouillard c'est quelqu'un qui se bouche c'est quelqu'un qui en veut qui a la gnaque qui suit des objectifs qui les atteint et ça, c'est vraiment. Vous êtes élément moteur. Même je crois que d'un point de vue, je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais euh, d'un point de vue salaire euh, au démarrage, mmh. en général, euh, je sais qu'il y a un, une spécialité en troisième année des arts et métiers ouais. qui est euh, un peu entrepreneuriale. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Mmh. Et que euh, avec cette spécialité, les étudiants qui sortent de ça ont un salaire plus élevé que ceux qui ne l'ont pas fait. Ah oui? Ouais, et que finalement, c'est un truc qui pèse quand même en favorable pour les salaires d'entrée. D'accord, okay, ouais. bah peut-être qu'il y a d'autres euh... écoles qui, ouais. qui le font ou qui ont des parcours similaires, mais ouais. je pense que ouais, les salaires d'entrée plus élevés aussi, il y a le côté si la personne, elle a déjà généré de l'argent entre guillemets toute seule, mmh. je pense que l'entreprise se dit peut-être bah, en ayant toute la structure de déjà prête, en ayant que entre la, par la partie un peu acquisition, etc peut-être la personne peut peut être plus performante. Donc, euh, comme ça peut être des, des éléments pas rares, mais dans le sens où il y a peu de gens qui lancent des projets entrepreneuriaux en parallèle de, leur, de leurs études et qui vont bout peut-être oui, ils peuvent proposer des salaires plus intéressants pour les ouais, inciter à vrai. venir chez eux plutôt que chez la concurrence, tu vois. Ouais. Parce que derrière, c'est même s'ils si les payent 500 euros de plus par mois, ça va être beaucoup plus rentable pour eux parce qu'ils vont négocier profils, et plus de ouais, contrats. Ouais. C'est des profils recherchés. Exactement. quand même des profils recherchés. Ouais, donc, euh... Euh, un truc dont on n'a pas parlé, mm -hmm. c'est quand même le statut étudiant-entrepreneur. Ouais. On n'a pas du tout parlé et quand même, euh, sur le sujet de la vidéo, je pense que c'est peut-être pas mal d'en parler. Ouais, ça peut intéresser les gens. Alors, personnellement, je ne le connaissais pas trop. Est-ce que tu as des informations un peu dessus Ouais. Euh, bah finalement, euh, moi, c'est ce que j'ai fait en fait aux arts et métiers en première mm -hmm. année où euh, j'ai eu le. Euh, en gros, tu fais un pour que tu ailles passer un entretien, tu as, euh, as différentes choses à faire pour avoir le statut d'étudiant entrepreneur, mm -hmm. et bref tu, tu le décroches assez facilement et avec ce statut tu vas avoir des avantages et des bénéfices, par exemple tu peux avoir accès à, des, euh, à un mentor, à des réseaux d'entrepreneurs, aussi à des incubateurs mm -hmm. euh, et tout ça gratuitement. Donc euh, tu peux avoir un accompagnement finalement euh, là dessus. Quoi. Euh, je sais que moi, quand j'étais à Bordeaux, c'était une... Ça s'appelait Pépite. Mmh. Et... Euh, ouais, donc euh, des fois, je voyais... Euh, ça t'avait aidé Ça m'avait un peu aidé. Toi, au départ, j'avais fait ça pour... En fait, il y a un avantage là aussi dans, dans, avec ce statut. C'est que normalement, dans l'école euh, doit... Euh, te libérer du temps pour ouais, ton projet. C'est ça. L'école doit aménager l'emploi du temps pour que tu puisses avoir du temps pour ton projet. Moi à l'époque des arts et métiers, moi je me suis ramené, je dis ouais je suis fier, tu vois, je, je, je, je suis étudiant entrepreneur. Et les gars me disent c'est la première fois qu'on voit ça, mais euh, non euh, on ne fait pas ça. Pour moi c'est une obligation de leur part. Ouais. Mais euh, bah non. Ah c'est une obligation Il me semble. Ah, je suis pas sûr. Oui, à vérifier dans les ouais, là, de là de on de discute comme ça, mais... Ouais, peut-être en fait, pas, de pas de obligé, de... mais en tout cas... Euh, c'est un statut qui est reconnu, quoi. C'est un statut qui est reconnu, Et tu te souviens en proportion combien de temps ça a libéré ça ne libère aucun temps. Non que, mais ouais, si les... jamais ça avait été fait, ah, oui, que on ce qu'on t'avait dit par exemple ouais, le fait d'avoir ce statut ça te libère une deux journées Pas du tout. Ok d'accord. Un, amé un, un aménagement de l'emploi du temps, je ne sais même mmh. pas ce que ça veut vraiment dire en, concrètement. Bah, si c'est comme un peu les aménagements sportifs pour ceux qui font des options sport ou des machins comme mmh. ça, je pense que c'est des heures en moins et du coup une demi-journée peut-être de libre ou une journée, Aussi, euh, ouais. donc tu fais Aussi. moins d'heures sur certains trucs que tu dois rattraper après donc Moi, ouais, statut étudiant entrepreneur, finalement, ça ne m'a pas servi ouais. <rire> parce que l'école dans laquelle j'étais, ben, elle n'était pas très réceptive à ça. Mm -hmm. Et je pense que pour euh, d'autres… Euh, bon, en prépa, je pense aussi, euh, <rire> <sais>. oui, <rire> c'est mort. Euh, Mais en tout cas, en école d'ingé, école de commerce, je pense qu'il y a des écoles qui sont vraiment… Euh, Sur cette dynamique-là. Ouais, et qui, qui développent vraiment le côté entrepreneuriat et que si tu arrives à décrocher le statut étudiant entrepreneur, ils vont vraiment te… Vont oui, ils vont s'arranger contre... pour que ça puisse marcher, que ça se développe. Ouais. Et... Ouais. Puis même, je pense qu'il y a un avantage aussi pour les écoles, c'est euh, si elles arrivent à amener des projets entrepreneuriaux et que les élèves arrivent à les développer, je pense que l'école peut en jouer au niveau de l'image, tu vois, directement, ouais, genre on a accompagné telle étudiante dans son projet en lui aménageant du temps. Et c'est euh, grâce un peu à ça, pas tout, entièrement, mais oui. grâce à cet aménagement, il a pu oui. sortir telle application ou tel service que maintenant vous connaissez tous. Oui. Tu vois, ah ouais. Il est passé par notre école. Donc ah ouais. euh, je pense que les écoles peuvent avoir un carrément, aussi. c'est euh, clair que c'est un, un avantage pour eux d'un point de vue communication externe euh, pour amener des, des, des étudiants, de, de bons étudiants et tout ça. Quoi. Oui, c'est clair. Et, euh, moi, aux arts, justement, tu vois, l'année que j'ai fait après la première, première année, c'était pour lancer justement. Parce que ça mmh. n'existait pas du tout à l'époque. Mmh. et euh, j'ai fait partie d'une un, sorte de, de, de, de, promo, place, test, hein. de ouais, promo test pour lancer en, finalement un truc euh, entrepreneurial. Bon, C'était voilà, la, la première année et puis euh, ils étaient quand même ouais. beaucoup en retard par rapport à d'autres écoles euh, mmh. sur le côté entrepreneurial. Donc euh, après aujourd'hui je ne sais pas du tout ce que ça donne euh, à ouais. métier. Ça fait, quoi, ça, ça fait combien de temps 5-7 ans 5 ans. Ouais. 5 ans 5 ans donc euh, en 5 ans ils ont, ils ont eu le temps d'évoluer ont... ou de l'annuler ou je sais pas du tout faudrait que je me renseigne. Ouais. Mais en tout cas à l'époque à Remettier, c'était vraiment euh, était vraiment en retard sur le truc. D'accord, OK. Vraiment en retard et donc euh, ben bah, moi forcément euh, dommage... dommage de faire partir Dommage pour moi. Je me demande si tu vois si j'étais dans une école euh, j euh, qui était plus avancée sur ce domaine, qui mm -hmm. aurait pu m'accompagner, qui aurait pu changer l'emploi du temps, qui si pas si terminé tu... tes études, qui aurait pu s'arranger finalement pour que euh, ben je puisse m'épanouir finalement dans mon projet et puis de maintenir finalement le, les études, mm -hmm. peut-être que j'aurais terminé les études parce que j'aurais été dans un environnement plus favorable. Là finalement, je suis mal tombé, Arrêt métier, euh, ils n'avaient pas ça à l'époque. Donc euh, okay. on peut refaire l'histoire, hein, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen euh, d'avoir des aménagements complets avec ce euh... statut, je pense que c'est vraiment intéressant, il faut vraiment se renseigner. Ok, okay. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour de de tous les sujets, de toutes les questions. Enfin, non, je pense que les... de, de notre gens... discussion là, ce qui ouais, vient là, euh, ouais. on a fait un panel assez large au niveau des sujets ouais. qu'on a approchés. Donc, ce ce qui peut me venir là éventuellement, c'est euh, pas faire de l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons, parce mm. que euh, sou souvent l'entrepreneuriat je... pour faire que gagner de l'argent, c'est non, <rire> ça marchera pas. Je ne sais pas. Euh... En la seule motivation, c'est chaud, parce que si t'es que drivé par l'argent. Ouais. Euh, tu, tu veux, ceux qui ont souvent cette motivation, c'est des gens qui ont pour objectif que argent facile ou tu vois, argent rapide. Ouais. Et tu vois, souvent ils vont se dire ah, « si en une semaine, je n'ai pas gagné euh, 2000 euros euh, c'est que c'est nul », tu vois Après, bien sûr, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent avec ses projets entreprends. Ouais, ouais et encore heureux. mais ah, euh, si pas, euh, tu n'en gagnais pas, tu ne pourrais pas le faire. Hein, mais tu ne pourrais le pas, pas le faire, ouais. exactement. Mais euh, moi, dans les mauvaises motivations, en tout cas, que personnellement, j'identifie, il y a celle de… Euh, les, fin, le, ce qu'on disait tout à l'heure, brûler ses navires euh, à l'école en disant j'arrête l'école parce que euh, j'ai pas envie de faire l'école et j'ai envie de tenter un truc. Mm. Non, faut quand même que ce soit un minimum non. établi. Monsieur et par exemple, les <rire> gens. Non, toi, c'était quand même. Enfin, tu vois, il y a quand même des. As, ok, t'as brûlé je les navires, fallait pas, t t pas le faire. Non, il faut pas le faire. Mais je veux dire, t'es pas parti de zéro et tu te dis je brûle mes navires en un an, je, je pars de rien et je fais de l'entrepreneuriat. Mm. Ça te trottait depuis un moment, ça faisait un moment que tu, oui. tu touchais le truc un oui, peu oui. à côté des études. Ouais. Ouais. C'est pas, euh, oh papa, maman, j'ai entendu ça, j'ai envie de le faire et moi les, les mauvais objectifs en vrai de faire l'entrepreneuriat moi ouais, je trouve ceux qui sont c'est un peu je trouve ceux qui font l'entrepreneuriat pour faire que gagner de l'argent euh, je mets ça équivalent à je veux faire youtubeur pour devenir connu tu vois ouais je tu vois, vois ce ce que tu veux moi c'est cette mentalité ouais, c'est du genre je fais pas une chaîne youtube pour partager ou pour apprendre ouais, des ouais. choses aux gens je fais une chaîne youtube parce que je veux devenir Squeezie ouais. <rire> ouais, ouais ça, ça c'est les mauvaises motivations selon bon, moi en fait il y a ce piège de, euh... bon, pour moi c'est vraiment le, le fait que ce soit à la mode en fait l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, c'est un peu comme Squeezie, tu vois, c'est un mec connu, il fait plein de trucs, euh, donc tu as envie de devenir youtubeur, tu dis « Ouah, c'est trop bien, mm -hmm. j'ai envie de faire ça. Euh... » Et bien là, c'est un peu pareil, genre tu dis, tu vois, « Ouah Elon Musk, ouah Jeff Bezos », tu vois, mm -hmm. des entrepreneurs français, j'en sais rien, tu te dis « Ouah, c'est trop bien, ils gagnent plein d'argent, ils ont un projet, ils sont libres, ils ont leur entreprise. » Et euh, finalement, ça devient une sorte de… Euh d'idéalisme ou... ouais une sorte d'idée tu dis waouh c'est trop bien et ça devient à la mode quoi ouais. Tu dis ouais l'entrepreneuriat c'est ça quoi c'est le futur je sais pas. et ça je pense c'est un peu les, les mauvaises raisons moi personnellement euh, je, je me suis pas lancé l'entrepreneuriat parce que je me suis dit ouais l'entrepreneuriat c'est cool mmh. en fait j'avais un truc j'avais euh, en fait j'ai un peu souffert de, de la prépa et je me suis dit j'ai j'ai trouvé des solutions mmh. et aussi vraiment envie de partager ça, je me dis c'est pas normal que des, ça n'existe pas des informations comme ça mm. et euh, bref j'avais vraiment envie d'apporter une solution et là je me suis posé la question mais comment est-ce que je peux faire et derrière l'entrepreneuriat le, le, et ben c'était la bonne solution quoi mm. parce qu'il n'y avait pas de boîte qui développait ça encore, je pouvais pas devenir salarié de ça parce que ça n'existait pas et donc finalement l'entrepreneuriat pour moi c'était un moyen de créer cette solution de créer ça. et c'est pas une finalité, mm. moi la finalité c'est justement cette solution de créer des choses de créer des, des, des programmes en ligne et tout ça, et même plus tu de manière générale, le truc euh, révolutionner l'éducation quoi. Mmh, je comprends, ouais. Et entrepreneuriat, c'est un moyen. Mais si ça devient une finalité de dire ouais, « c'est trop bien d'être entrepreneur », je pense que là, c'est une, euh, une impasse si c'est pas les bonnes raisons. Ouais, pareil, bah, perso, c'est des vidéos sur YouTube, et c'est-à-dire euh, je faisais des vidéos sur YouTube parce que je voulais partager à MPSI, et c'est quand je me suis dit on peut faire des choses encore de plus en plus grand, plus en plus grand, que l'entrepreneuriat, faire des projets qui peuvent être parfois payants, m'a mm. permis de me dire bah, je peux allier l'utile à la grève, c'est-à-dire faire des vidéos, faire des choses qui me plaisent, en faisant par exemple, même dans l'entrepreneuriat, on peut compter les partenariats avec des sociétés pour la chaîne YouTube, tu vois, mm. euh, faire payer une prestation pour faire un placement de produit ou quelque chose, bah, moi ça ne me demande pas forcément beaucoup plus de temps, et si c'est des produits avec lesquels tu es aligné et en okay. quoi tu crois, euh, ça peut t'es payé pour faire quelque chose que t'aimes tu vois et ouais. t'aimes vraiment genre à côté et que tu développes à côté de tes études donc je pense qu'il y, y a vraiment des faut pas en gros ouais, comme tu disais c'est ça, pas viser l'entrepreneuriat c'est tu as des projets des objectifs ouais. et tu dois passer par l'entrepreneuriat pour les ouais, faire c'est ça et euh, ouais, faut pas confondre aussi euh, faire une sorte de l'amalgame je sais pas si c'est amalgame, mais en gros souvent on voit euh, tu vois un entrepreneur ou Squeezie comme on a dit on l'idéalise et finalement on voit le résultat de ce qu'ils produisent ouais on voit le travail et ça nous fait vibrer mais derrière il y a les coulisses mmh. et souvent les coulisses euh, mmh. sont plus sombres <rire> elles sont euh, je sais pas si elles sont plus sombres mais en tout cas c'est un travail et euh, peut-être que ben t'es pas fait pour ça quoi, finalement ouais et tout il, le est... monde n'est pas fait pour toi ouais, c'est ça, ça c'est sûr c'est ça donc souvent on va se dire ouais je veux faire youtubeur parce que faire des vidéos c'est cool je veux devenir comme Squeezie mais finalement peut-être que la, la, le processus de création de vidéo c'est quelque chose que que t'aimes pas que t'aimes pas faire finalement ou que tu t'es pas à l'aise ou c'est pas ton ouais, domaine c'est pas c'est pas le truc ouais donc euh, voilà je pense qu'il faut vraiment faire la distinction et pas se faire avoir par oh, le résultat entrepreneur c'est trop bien ouais, oh, youtubeur c'est trop bien ça a l'air facile ouais et, exactement eux, eux, eux, ils ont ils, tu vois ils gagnent ils gagnent de l'argent ils sont libres et tout non ça c'est des apparences c'est ça. ça il y a eu du travail derrière même c'est ça. ça je trouve en fait aussi dans l'entrepreneuriat c'est le côté au départ tu peux énormément travailler pour rien gagner ouais. et en gros à la fin, ça, le jeu, ça, tu, ça, ouais, vois. Ça. mais tu travailles beaucoup moins parce que c'est efficace ou tu as des process et tu gagnes beaucoup plus. C'est-à-dire que tu prends un entrepreneur quand il débute sur ses six premiers mois et quand il termine sur ses six derniers mois, si tu fais un salaire taux horaire, il euh, y a un facteur énorme. Mais pendant, par... deux, pendant deux ans, je pense que euh, j'avais un ratio qui était à moins de d'un euros de l'heure. voilà c'est ça ça ça. minable le et, truc par rapport bon, au, au travail fourni. Ça. Ça. Et ouais. les gens ne se rendent pas compte. Ils se disent Ouais, oh, ce que si, sur une vidéo qui dure 7 minutes, qui lui a pris 10 minutes à tourner parce que les gens lui ont fait le plan, il gagne ouais. 3000 balles. Mais et elle, et tout le truc tu ne ouais. regardes pas tout le truc derrière. Et c'est pour ça que derrière, tu as après euh, des gens qui sont un peu rageux sur les bords et qui disent Oh, euh, il a de la chance, tu vois. Ouais. Et les gens, ils, ils mettent la chance sur le côté. Ouais. Euh, J'avais vu une vidéo qui disait Quand tu dis quelqu'un a de la chance, ça anéantit tout le travail qu'il a fait quand il vas dire. C'est vraiment. Tu, tu après, il y a un facteur chance indéniable. Indéniable. Pour moi, il y a vraiment un facteur chance, c'est sûr, il y a de la chance. Mais derrière, s'il si n'y a pas de travail, la chance ne fera rien, il faut, il faut que tu fasses les choses. Te définis comment le facteur chance, toi oh, C'est une autre vidéo, mec. Ouais. Ah, une vidéo. non, parce que pour terminer, c est, c est, à, une vidéo. Pour terminer mais euh, parce que moi, honnêtement, la chance dans les projets entrepreneuriaux, parce que, que vous pourriez développer et tout, pour moi, la chance, c'est quelque chose qui se présente autant de fois devant chaque personne. C'est-à-dire que s'il y avait un nombre, par exemple. Euh, t'as 10 chances 10 chances et pour moi la chance c'est juste la capacité à saisir ces opportunités tu vois quelqu'un qui est plus chanceux pour moi c'est pas forcément quelqu'un qui a des événements aléatoires qui arrivent plus facilement c'est quelqu'un qui va aller les chercher et tout le monde va avoir ces éléments de probabilité à peu près bah, environ le même dans le même style c'est à dire à peu près le même nombre d'occasions. mais pour moi un chanceux c'est juste quelqu'un qui va le plus souvent saisir des opportunités je suis pas du tout d'accord avec ça euh, je pense que oui tu as forcément le fait de aller chercher des opportunités, tu augmentes tes chances, mmh. par rapport au gars qui fait rien tu vois, le mec qui fait rien forcément, ouais. peut-être qu'il va avoir la chance, il va trouver un billet de, de loto et puis voilà, tu ouais. vois, il va gagner de l'argent comme ça. Mais euh, plus tu fais des choses, plus tu augmentes tes chances. Mais pour moi, il y a quand même un facteur chance et il y a un truc qui s'appelle le biais du survivant. Mmh. Le biais du survivant, c'est souvent, on se dit, ouais, le mec il a fait les choses et parce qu'il a fait les choses, ben finalement il a réussi. Mmh. Mais quand on regarde l'exemple de Steve Jobs, euh, ok, c'est le mec qui a réussi. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a plein, plein, plein d'entreprises, plein de gens au même moment que lui, qui ont fait à peu près les mêmes choses, qui se sont lancés ben, pour lancer des ordinateurs, pour faire des, mm -hmm. des trucs un peu dans la technologie, et qui sont plantés. Et ça, c'est le cas de 99%. Pourtant, ils ont bossé euh, comme des malades, ils ont fait les trucs comme il fallait. Mais, ben, je ne sais pas, il y a un truc qui n'allait pas dans leurs produits, ou dans leur communication, ou il y a un ensemble de facteurs qui fait que ça n'a ne... ça ça pas, pas pris, quoi. Et le truc, c'est qu'on oublie souvent, on nous raconte tous ceux qui marchent. Mmh. Euh, ceux qui marchent, ils vont être là, ils vont se dire Oh, « Regardez-moi comment j'ai réussi ». On ne raconte jamais ceux qui n'ont pas marché. Il y a 99% des gens qui n'ont pas réussi, pourtant qui se sont donné les moyens. Mmh. Donc moi, je pense que le facteur chance, il est quand même… Euh, il y a quand même un facteur chance, ouais. sûr. Mais pour y accéder, ben, c'est clair qu'il vaut mieux euh, justement se mettre dans un état d'esprit euh, de persévérance et. Euh, mmh. Parce que si dans ta tête, tu te dis, ah bah non, ça va pas marcher, euh, 99% des gens réussissent euh, pas, mmh. en fait, tu fais partie de ces 99%. Oui, si tu te vois tu déjà défaitiste, un... tu réussiras pas. Bon, il faut être irréaliste, il faut dire, bah, mon truc il va marcher, en tous les coups. Ouais. Parce que sinon, si tu, si tu te dis pas ça, euh, bah, c'est mort d'avance, quoi. Mmh. Ouais, moi, tu vois, j'ai un exemple concret à donner récent. Tu vois, il y a quelques semaines, euh, j'allais pour prendre ma voiture en bas de chez moi, j'habite en face d'un lycée, ouais. et euh, il y avait une caméra qui prenait en vidéo une dame devant euh, un lycée. Et du coup, j'allais pour mettre mes affaires dans la voiture et j'entends de loin euh, grand oral et parcours sup. Et comme c'est des mots clés de mathématiques, tu vois, bah, j'aurais pu rentrer dans la voiture et partir. Et pour moi la chance, c'est côté, tu vois, tu as des des choses qui se présentent et soit tu vas, soit tu vas pas. Mmh. Et après ceux qui y vont pas et qui sont passifs de leur vie disent "Oh, les autres ils sont actifs, ils ont enfin, les autres ils ont de la chance." Non, c'est que dès que tu entends quelque chose tu tu te dis pas j'ai peur d'aller leur discuter avec eux je les connais pas je l'avais jamais vu ce gars et je suis allé discuter avec lui on a sympathisé et puis résultat j'ai pu rencontrer euh, bah il travaille pour Canal peut-être on se reverra pour faire des documentaires ensemble sur le, la ouais. thématique et grâce à lui j'ai pu rencontrer aussi de nouvelles personnes oui. chez Le Parisien et d'autres journaux tu vois mais en gros moi, pour moi ça c'est pas le terme que je dis chance enfin euh, c'est pas que... Oula, je m'exprime très mal <rire> je pas pour moi c'est pas le c'est pas le mot chance tu vois ouais. pour moi c'est en gros là ce que tu racontes c'est la capacité à aller saisir des opportunités. Bah pour moi, c'est ça la définition ça, de la chance, parce que bah, les, gens, les gens ont une mauvaise définition de la chance, voit. Non, enfin, de manière globale. Peut-être, mais en tout cas, toi, tu sais saisir les opportunités, tu vas saisir l'opportunité. Après, là, le niveau de la chance, c'est, tu vois, là, tu es allé voir la personne, mmh. tu as dit « waouh, wow, machin », et là, tu as eu de la chance à ce moment-là, parce qu'elle a accepté. Le, le côté de pas de chance, c'est « ben ça aurait pas marché à ce moment-là ». Et la chance se joue euh, finalement à ce niveau-là. Est-ce que tu as une réussite ou une, une défaite Ou un échec. Ouais. Ouais. Et dans la majorité des cas, en entrepreneuriat, c'est de la malchance. Parce que tu vas tester plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs qui vont pas marcher Il y en a un qui va il marcher. A, il y en a un moment qui va marcher. Mais euh, pour moi, il faut, euh, il faut de la chance. Mais normalement, on va dire d'un point de vue statistique, si euh, tu es passionné par ce que tu fais et que ben, tu persévères dans tu persévères dans ce que tu fais et que bah, tu y crois, ouais. et ben tu es quasiment sûr de réussir finalement oui, parce oui. que tu multiplies… obsessionnel et tu, tu, tu multiplies des tu les, les chances et tu réitères à chaque fois sur chaque échec. Il y a aussi, je pense, le rapport à l'échec. Mmh. Euh, un truc à l'école qu'on nous apprend, on nous met toujours « Ah, tu fait faux, c'est pas bien, machin ». L'échec, c'est vachement important Oui, il vaut mieux ne pas faire que, que rater. Tu vois le côté… il y en a, ils ont tellement peur qu'ils font pas ouais. et ils sont, ils sont plus ouais. traumatisés de tenter et d'avoir faux que de rendre copie blanche. Tu vois. Mais ouais, c'est grâce aux erreurs que tu évolues. Mm. Si les profs nous disaient, ah ouais, c'est vachement bien, tu as fait cette faute, tu la referas plus. Mm. Parce que t as, t as, tu sais que tu as fait cette faute et tu peux évoluer vis-à-vis -vis de cette faute. Bah, finalement, c'est ça, en Si tu t'arrêtes au premier échec, bon, bah, voilà, quoi, ça ne marchera jamais. Ouais. Et que finalement, tous les échecs sont utiles et sont des, un escalier finalement vers euh, le, le moment de réussite. Quoi. Ok. Bah, C'est ma perception des ouais. <rire> En tout cas, pour revenir un petit peu au sujet et pour conclure, je pense qu'on peut finir sur un dernier point. C'est celui, un peu, on t'en a parlé un petit peu, euh, de l'entourage. L'importance de l'entourage pour ceux qui peuvent être, par exemple, au lycée ou en début d'études supérieures. Et le regard extérieur, tu vois, le côté regard des autres. On en parlait ouais. justement dans l'épisode d'hier pour le côté euh, se lancer sur YouTube. Ouais. Et là, on, on peut en parler pour le côté projet entrepreneurial. Non, pour regarder le premier épisode. Il faut aller le voir sur la chaîne de Florian. Exactement. <rire> Et euh, sinon, donc voilà, le côté, euh, est-ce que les gens croient en toi, croient pas en ton projet ouais. euh, Est-ce que les parents qui te disent, bon, c'est bon, arrête tes conneries, euh, maintenant euh, travaille à l'école parce qu'il faut le diplôme, enfin tu vois, est-ce que tu aurais des, des choses à dire par rapport à cet aspect euh, entourage pour ceux peut-être qui nous regardent et qui sont dans la situation du « je commence à lancer quelque chose, ou je suis en train d'essayer, ou j'ai envie d'essayer, mais je suis un peu freiné par le regard des autres, ou euh, par mes parents, ou par les mmh. proches, ou les profs ?» C'est compliqué parce que je pense que c'est vrai que l'entourage a vraiment une grosse importance finalement. Euh, moi, si mes, tu vois, mes parents et ma copine, mmh. ils, étaient, euh, ils me soutenaient. Mmh. Donc forcément, ça te donne une, une énergie, un élan, ça donne un élan. quoi. Que si t'es dans un. On va dire tes parents, ils sont, ils, mais ils sont contre ça. Et les gens de ton entourage, ils sont contre ça, ils disent Mais qu'est-ce que tu racontes Ça ne pourra jamais marcher. Évidemment que tu te. Tu te brides et tu dis Bon, je n'essaye pas. Ouais, c'est ça, parce que ça ne peut pas marcher. Donc trouver un bon environnement, c'est clair que c'est bien et ça pourrait être même un des premiers conseils, c'est de bien s'entourer. Mmh. Euh, après, euh, ça peut être compliqué, je pense qu'il y a le facteur parent qui est quand même assez… prépondérant. Euh, ouais. Si tes parents ne sont, euh, sont, euh, sont pas OK et tout ça, ils sont complètement fermés là-dessus, à mon moment c'est dur. C'est pour ça que ça empêche Parce pas que, que la vie des parents, c'est quand même important, ouais. même si on peut se dire, tu sais, quand tu es un peu ado, genre ouais, je suis contre les parents, genre j'ai ouais. eu cette parole-là et tout ça. Finalement, au fond, tu vois, inconsciemment, ça ils ont raison, il y a des choses… Je sais pas s'ils ont un... raison, mais en tout cas inconsciemment, l'avis des parents a une importance. Et oui, ça, ça, même ça, si ça, tu dis je m'en fiche, ils ouais. quand même. Inconsciemment, ça, ça affecte. C'est pour ça que je pense peut-être pas le dire au début quand c'est des petits trucs genre, ouais. pas dire à tes parents alors que tu rien fait, ouais. Euh, ouais, je vais lancer un projet et tout. Ils vont ouais. te regarder, ils vont dire non, reste sur l'école. <rire> Par ouais, contre, ouais. le lancer sans… tu vois, c'est vraiment le côté agir en silence et ça parlera pour toi après. Ouais. C'est-à-dire, tu, tu commences tout seul dans ton coin, tu dis rien, ouais. tu n'en parles à personne et tu crois en toi, tu prends ton projet, tu persévères, persévères, persévères. Et après, tu viens, hein, tu viens en parler à tes parents et tu leur dis, regardez ce que j'ai fait. Hum. Personnellement, je sais que YouTube, pour revenir là-dessus, j'avais peur de me lancer. Ouais. Et je me suis lancé, mes parents, ils l'ont su un an après que j'avais déjà fait 300 vidéos ou 200 ah, et ouais. vidéos. <rire> et euh, je me souviens, j'avais chez moi le trépied et tout, et quand ils venaient me voir à mon appartement à La Rochelle, euh, le trépied, il était caché. Ouais. Et euh, la lumière, je disais, oh, ça me sert d'une lumière d'ambiance, c'était un, un, une, un, une, une flashlight comme ça, pour ceux une, qui softbox, disent, pas, une softbox. Ouais. Et euh, je disais, oh, ça me fait une lumière d'ambiance blanche et puis voilà. Mais jamais, mes parents, ils ont su que j'ai ouais, fait ouais. des vidéos YouTube pendant un an. C'est vrai que ça peut être une, ça peut être une, une option. Hein. Oui, euh, commencez pour ouais. être sûr déjà aussi que c'est les aussi s'il vous plaît, parce que ça ne ouais. sert à rien de vous rajouter des bâtons dans les roues. Ça se trouve, ouais, vous allez abandonner au bout de deux semaines ou un mois. Parce que ça ne bah ouais, ouais, ça ça. vous plaît pas ou c'est pas fait. Tu auras fait ton test dans ton coin. C'est ça. Ça ne sert à rien, de... dans... rien de rajouter la barrière par ouais, rapport je, je pense. C'est vrai, vrai. Par contre, une fois que ça marche, vous pouvez commencer à leur en parler. Ouais. Et ils, ils vont sûrement être un peu réfractaires, je pense, au début. C'est normal pour mm -hmm. un peu, peu le côté protégé et tout, ouais. les études, attention à ne pas sacrifier. Mais avec le temps, en fait, plus ils voient que vous êtes épanoui, que ça fonctionne, que ça marche et que ça avance, plus ils vont être un peu curieux, poser des questions. Et voilà, en voulant ouais. en savoir davantage. Ouais, ouais. non je pense que c'est une, une bonne astuce. Après, éventuellement aussi euh, se renseigner sur des réseaux d'entrepreneurs. Sans entourer euh, de personne, euh, sans mais être... de la même mentalité. ouais c'est ça. Il faut vraiment euh, éventuellement parler euh, à des amis où on pense qu'ils pourraient t'intéresser, ouais. où il y a une bonne affinité, ça peut être une bonne chose aussi. Parce ça. que du coup, tu te lances à deux et ça peut faire une énergie euh, qui… ouais le, le côté avoir la même vision, le même état d'esprit, se sentir un peu avec des gens euh, dans le même fonctionnement. Ouais. Je m'en souviens, bah, nous, on avait fait un, un groupe euh, il y a longtemps, en 2018-19, je ne sais pas si tu te souviens. Avec il y a longtemps, le... pas tu... Mais okay. non, mais genre euh, <rire> le groupe des journaliers. Ah oui, oui. Ouais. C'était un groupe où il y avait euh, toutes les personnes qui faisaient des vidéos sur ouais. la prépa ouais. scientifique. Et on avait un groupe, on était quoi Entre 5 et 8 peut-être mm. Mais euh, il y a une époque où au tout début, on échangeait régulièrement dessus, on s'envoyait des messages, euh, mm. on se disait des vidéos qu'on allait faire. Et vous voyez, le fait d'être dans un écosystème où les gens la même vision la même pensée et vous dites ah c'est bon je suis pas seul je suis pas unique dans ce cas là ouais. ça ça fait décompresser ça rassure et c'est franchement quelque chose ah, d'agréable donc euh, finalement euh, être avec des gens qui sont un peu comme nous euh, genre avec, euh, avec des projets de l'ambition ouais, c'est ça et du coup ça ça réconforte. Ouais, je bon, ouais, je suis pas je le pense, je suis pas, je suis pas seul dans mon délire. C'est ça. Je pense que du coup, si on devait résumer en trois étapes, c'est première étape, lancer le truc seulement dans votre coin sans en parler à personne, commencer à faire vos premières armes. Éventuellement avec un pote de confiance, qui ouais, sait que ça va marcher. Voilà. Euh... Mais vraiment, commencer ouais. un truc seul ou à deux, mais vraiment le, sans en parler autour. Ouais. Après, quand ça commence un petit peu à prendre, vous voyez que ça vous plaît, parce que vous pouvez avoir arrêté l'étape 1 si ça ne vous plaît pas. Si ça mm. vous plaît, commencez à vous entourer de personnes qui font la même chose mm. parce que… Les gens, ils vont pas les gens qui ont déjà commencé et qui réussissent un peu à faire des choses, ils vont pas vouloir s'entourer de personnes qui n'ont encore rien fait. Bah, si sont là, hey, j'ai envie de me lancer, ça te dit de m'entraîner. Non, ouais. ils veulent être avec des gens qui sont moteurs et ouais, qui agissent que, déjà. C'est clair que pour rentrer dans un réseau d'entrepreneurs, euh, il faut que tu aies déjà une base, il faut déjà que tu aies fait tes preuves en quelque ouais, sorte. voilà. Genre si toi as fait, euh, tu te ramènes euh, genre dans le groupe des journaliers. Ah ouais, j'ai vu que vous avez un groupe, euh, je veux que me je lancer peux ben non, t'as rien, as rien, as rien à faire là. Et as voilà. Mais là, si t'as fait 300 vidéos, tu te dis, ouais, le mec. Euh, il en veut, et... ça lui plaît, c'était pas une bibi. Et, voilà. et je pense que la troisième étape, une fois que vous êtes entouré d'entrepreneurs, c'est que si votre projet continue à prendre encore, bah là, vous en parlez un peu à vos proches, à vos parents, qu'ils soient au courant. Voilà, je fais ça depuis tant de mois, ça me plaît beaucoup, j'ai pu réaliser ça, ça, ça. Ça peut être un nombre de vidéos, ça peut être des objectifs mmh. comme. Personnellement, je dis, ouais, j'ai fait deux émissions télé, écrit un livre. Bon, ça, ils l'ont su au fur et à mesure, mais ouais. c'est des checkpoints. C'est pas forcément dire à vos parents, ouais, j'ai l'héritant ». tant. C'est avoir réalisé des rêves que vous pouviez avoir et atteindre des objectifs. Ouais, même des petits objectifs. Tu vois, ré réaliser 10 vidéos, c'est un objectif qui est déjà. Est il, y grave, a, il, y peu, il y en a très peu qui réalisent ah des ben objectifs. C'est clair. Faire 10 vidéos dans, dans sa vie, euh... voilà, c'était déjà, t'arrives à faire 10 vidéos, c'est dingue. Quoi. Fais 10 vidéos sur YouTube de moins de 10 minutes où t'es solo face caméra. Tu vois, l'objectif où. Ouais. Il y en a beaucoup, ils diraient waouh! Et euh, on ouais. ferait partie du 1%, ouais. 2%, 3% de gens qui l'ont fait. Absolument. Bon, ben, je pense qu'on a fait un tour assez global. On, on a parlé de l'entrepreneuriat et des études. On a fait une ouais. petite digression sur la chance. Et là, on a ouais. refait une petite conclusion un peu des ouais, différentes ouais. étapes. Oui, euh... ouais, ouais, j'ai pas trop d'autres choses, choses à ajouter. Ok. Ben, si jamais on a plus rien à rajouter, on va pouvoir s'arrêter là. Oh, J'ai chaud, mec. Les <rire> en lumières qui. Euh... C'est vrai que les lumières donnent un petit peu chaud. Ouais. Mais euh, en tout cas, c'était une bonne soirée. Travaillez bien et bah, on se retrouve bientôt. Yes, ciao ciao!